<rire> Bonjour tout le monde, aujourd'hui euh, on parle de la sûreté, on parle de la fameuse sûreté euh, euh, que les gens euh, réclament du gouvernement, dont euh, Pierre Daou, Pierre Daou, et puis euh, j'ai j'appuie ses démarches et, euh, et j'apprends beaucoup de lui, donc euh, je le trouve intéressant dans toutes ses démarches. Et euh, là, il ben, y a quelqu'un qui a passé en cours et puis je vais vous faire entendre immédiatement ce qui s'est passé là-dedans, et ensuite de tout ça, on pourra en juger euh, et euh, en discuter davantage. Donc, on commence là-dessus. Ouais, je pense que c'est pas mal que j'ai mis sur l'assemblée faute de comparer par les voies usuelles, donc c'est votre. Euh non, non, que je le... est des enfin, Il y a des faux mandats, mandats. On a, on a essayé d'autres choses, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on a émis un mandat pour forcer sa comparution. 7 juillet, nécessairement Là on parle, c'est le juge Mario Tremblay qui, qui se trouve à être justement à l'audition. pas d'avocat monsieur? Vous en avez En avez-vous loin? J'ai fait la demande de la sûreté de la personne, j'ai rempli le document pour la sûreté de la personne, pour être capable de vous trouver, d'interrompre, que je ne suis pas peut-être en C'est pour ça. Fait que là, quand ils m'ont demandé pour la vérification, on a en ferait ce que j'étais. On a entend pour descendre. Ok. C'est ça. Et ma question, c'est qui est toujours la même. Vous aviez un avocat probablement à l'époque. L'avocat euh, euh, ah. qui là, gros, m a été ici présent, C'était le marron m'a décidé de me mettre, euh, il n'a jamais fait son travail. Il hein. fait que hein, l'embre est loin d'un avocat aujourd'hui. L'embre est loin d'un avocat aujourd'hui. L'embre est loin d'un avocat aujourd'hui. La poursuite est encore en train de réfléchir à sa position sur votre mise à Liberté. Je ne sais pas s'il va s'objecter tout à l'heure, ça ne semblait pas, pas être d'accord. Je ne savais pas ce que vous prenez votre liberté. Je peux régler ça sans vous l'assistance d'un avocat. Sinon, il y a un avocat qui peut vous rencontrer pour vous donner une information de départ à l'étape de la comparution. Qu'est-ce que vous souhaitez faire à cette étape-ci en ce qui a trait à l'avocat, à l'assistance d'un avocat Je, je te demande de me surprendre. La réponse, monsieur, c'est oui ou non. Il y a un avocat ou vous ne voulez pas d'avocat ce matin Ce matin, oui. Je dois vous répondre. Je ne suis pas capable de faire aucun téléphone, parce que la personne que je dois rejoindre a un cellulaire. Ça fait que là, avec les téléphones qu'on a à l'interne, je ne répondre. pas Vous me comprenez Ça fait que là, je ne peux pas vous répondre oui, j'en veux un, mais je ne suis pas capable de rejoindre. Si je ne suis pas capable de rejoindre, je suis, pas capable, de rejoindre. Je suis pas capable de faire quelque chose. Oui. Excusez-moi. Ben, mmh. je vous entends. Je ne vous, vous, vous, vous suis pas. Je ne suis pas. Réfléchir à, à toutes sortes de possibilités. En droit, je me demande entre autres si vous êtes en mesure de comprendre exactement les procédures qui se déroulent ce matin ici. Oui, je l'ai compris. Alors, je vous pose une question très simple. Indépendamment des problèmes d'obsence, de sécurité de votre personne cellulaire. Ce matin, est-ce que vous, vous voulez bénéficier de l'assistance d'un la avocat? Ça peut être une rencontre qui va prendre quelques minutes avant de comparer. avant de répondre à l'accusation non coupable, avant qu'on se statue sur votre retour en liberté. D'être en liberté avant d'être inter intercepté pour interpeller. Est ça. Est-ce que vous aimeriez bénéficier de l'assistance d'un avocat? Je vous invite à le faire. Ben, oui. Bon, merci. Donc, on va vous redescendre aux cellules. Quelqu'un va vous rencontrer. Et vous avez entendu, maître, la position de la poursuite? Oui. L'engagement personnel, à être présent à chaque étape de procédure. On mettre le dossier. Merci. Donc, euh, écoutez, pour faire une histoire courte là-dessus, euh, ça, ça se trouve avec le dossier 200-01, donc tout au criminel, tiré 211-954-171. Euh, si on regarde ici c'est euh, Pilote Service de probation et euh, le numéro de dossier euh, est sous euh, euh, la garde de, de Marie-Claude Pilote le numéro de dossier c'est QUE 170 61 60 49 euh, L'avocat pour le service de probation c'est Michel Fortin euh, du cabinet Alexandre Valliquette-Boyer associé. Euh, et euh, là, c'est Mario Talbot qui se trouve à être euh, le prévenu là-dedans. Et euh, Mario Talbot, c'est la personne physique. Donc, euh, à l'article 1 du Code civil, la personne physique, c'est Mario Talbot. Mais euh, l'être humain, son représentant autorisé, en vertu de la Cour municipale de Montréal, en vertu de la Cour du Québec et en vertu de la Cour supérieure du Québec, ça se trouve à être Joseph Mario. Et je crois qu'il y a aussi Hermel. Ça, c'est un nom de baptême, c'est pas un prénom. C'est un nom de baptême. Quand on utilise le mot « prénom » ou « nom » ou « nom de famille » demandé par le gouvernement... C'est un nom de famille. C'est un patronyme. Quand on vous demande votre nom, c'est pour vous nommer monsieur, madame ou mademoiselle Talbot ou Normandin. Vous mettez le nom de famille que vous voulez. Ça devient des choses en vertu de la loi 6 du feu qui dort de l'an 2 du 23 août 1794. Le juge... Tremblay, ici, le juge Mario Tremblay, numéro JT1300, est censé connaître la loi, la procédure et les droits. C'est un ancien avocat du Barreau du Québec qui a pratiqué pendant au moins dix ans avant de devenir juge. Le juge Mario Tremblay connaît toutes les lois. Il n'est pas censé ne pas connaître aucune loi. Donc, le juge Mario Tremblay connaît le Code civil du Québec, l'article 1, qui dit que l'être humain qui est baptisé, qui est Joseph Mario Hermel, possède la personnalité juridique à partir d'un prénom, parce qu'ils ont pris le prénom à partir du nom de baptême qui n'a pas de nom de famille dedans. Et le prénom qui devient un nom courant, c'est Mario. Puis ils l'ont ajouté à Talbot parce que Talbot, ça ne se baptise pas. L'Église ne baptise pas un nom de famille, parce qu'un nom de famille, c'est de plusieurs races, de plusieurs langues, de plusieurs cultures, de plusieurs couleurs, de plusieurs pays ou régions. Euh, vous savez qu'il y a plusieurs Mario Talbot au Québec. Il y a plusieurs Jacques-Antoine Normandais. Non, jean antoine je pense qu'il n'y en a rien qu'un. Mais il y a plusieurs Jacques Normandais. Euh, donc, euh, à partir de là... Un prénom et un nom de famille, le nom de famille devient un surnom. Donc, M. Talbot, ça devient un surnom. Et euh, quand c'est un surnom, tu n'es pas supposé de te présenter en cours si on t'appelle par ton surnom. Il y a eu, par contre, un jugement qui a été rendu par euh, le juge Serge Champoux. Et euh, attendez un peu, je vais aller vous chercher le numéro de dossier, ça vaut la peine. Donc, euh, c'est pas trop long. Je vais vous donner le numéro de dossier. Et seulement le fait que dans le dossier Drazen-Tomic, au lieu d'appeler le monsieur en question, monsieur Drazen, il l'appelait monsieur Tomic. C'est comme s'il avait appelé Mario Talbot, monsieur Mario, au lieu de l'appeler monsieur Talbot. Et seulement le fait d'avoir désigner quelqu'un par son prénom, comme à partir de « Monsieur »,« Madame » ou « Mademoiselle », la cause a été rejetée par le juge Champou au dossier numéro 455-01, donc c'est au criminel, 011-755-117. C'est un dossier qui traînait depuis 2011, et euh, le jugement a été rendu en 2017, en janvier 2017, où le monsieur Drazen, du prénom Tomic, a été acquitté parce que le constat d'infraction a été adressé à monsieur Tomic et non à monsieur Drazen. Ça, ça fait un jugement. Mais vous savez qu'étant donné qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de constitution, qu'il n'y a pas de droit ici, et surtout que droit veut dire loi, puis dans la loi. I3, de l'impôt sur le revenu du Québec, la définition du mot « loi », c'est « loi, comprend loi une loi » autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et ça, c'est confirmé par la loi Z03 du fédéral de 1985. Automatiquement, le juge puisse se permettre n'importe quoi. Donc, le juge, euh, le juge ici, M. Euh, Tremblay, le juge Mario Tremblay, a violé l'article 128 de la loi du barreau parce qu'il était prêt à juger Mario Talbot sans avocat. si Mario avait, Parce qu'il a offert un avocat, c'est au pénal et criminel. Mais si Mario connaît ses droits, il connaît la loi comme je le connais, il va dire à l'avocat, écoutez, est-ce que vous voulez respecter, appliquer l'article 1 du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui dit que l'être humain, qui est le baptisé, qui se trouve à être Joseph Mario Hermel, est le représentant et possède la personnalité juridique, M. Mario Talbot, avec son numéro d'assurance sociale, avec sa, son numéro de carte d'assurance maladie, avec son numéro de permis de conduire. Donc, est-ce que vous êtes prêt à respecter que celui qui doit être ici aujourd'hui, en vertu de l'article 128 de la loi du Barreau du Québec, qui interdit à un individu de représenter quelqu'un d'autre s'il n'est pas avocat, bien étant donné que l'article 1 dit que l'être humain possède la personnalité juridique et que le baptisé possède la personnalité juridique, ils ne sont pas capables de faire venir à la cour Mario Talbot parce qu'il n'existe pas par la loi sur les laboratoires médicaux qui dit qu'un fœtus, c'est un défunt. Et c'est confirmé dans les deux articles du Code criminel canadien, l'article 223.1 et 238 du Code criminel, qui décide à quel moment un enfant devient un être humain N'oublie pas que quand ils disent un être humain, c'est un être humain, c'est une personne physique. Ce n'est pas un être humain naturel parce qu'il n'y a rien dans l'administration de la justice. Depuis bien avant euh, qu'on ait crucifié Jésus-Christ, jamais ils n'ont voulu reconnaître le, la loi de Dieu, les droits qui viennent de Dieu, qui s'appliquent à la division naturelle du règne animal, du règne végétal, du règne minéral et du règne humain. Jamais. Donc, ce qui arrive ici, c'est que M. Mario Talbot n'existe pas. En vertu de la loi sur les laboratoires médicaux, la loi L-0.2. C'est confirmé à l'article 1436 du Code civil du Québec, qui dit qu'une personne raisonnable est une fiction, qui sert de modèle. C'est une fiction, donc moi je suis une fiction, mais je sers de modèle pour analyser le comportement d'une personne physique qui ne vit pas. Et la personne physique, dans mon cas, c'est Jacques Normandin, 231-249-525. Le juge Tremblay, ici, Mario Tremblay, est au courant de ça, mais il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit à Mario Talbot. OK? Vous avez aussi l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité qui dit que la personne physique n'a pas d'entité. Et si vous allez au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec pour vous incorporer, bien, c'est la personne physique qui s'adresse au registraire des entreprises. Mais dans le fond, c'est parce que vous ne le savez pas, parce que la personne physique n'existe pas. Je viens de vous en faire la démonstration par le Code criminel, par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, par le Code civil du Québec et par la loi sur les laboratoires médicaux, qui dit que il y a seulement l'embryon qui représente un humain. Mais l'embryon n'a pas droit de croissance parce qu'après l'embryon se développe le fœtus humain de l'enfant. Donc l'enfant fœtal. Et lui, il est considéré par la justice, par les tribunaux judiciaires, par les avocats, les notaires et tout ça, il est considéré comme n'ayant aucune existence naturelle comme étant une fiction en vertu des lois, comme étant quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas d'entité en vertu des lois. Et ici, en vue de ça, il n'y a pas de loi. Fait que le juge peut dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. Le juge, savez-vous pourquoi tu peux dire n'importe quoi, et faire n'importe quoi? C'est l'article 3 de la, de, de, du Code de procédure euh, pénale du Québec, l'article 3 du Code de procédure pénale du Québec, qui accorde au juge le pouvoir souverain au-dessus du Parlement, au-dessus de toutes les lois, au-dessus de la Constitution de tous les pays, de, du pays du Canada, en un cas, puis du Québec, alors que la Constitution du Canada a été adoptée en 1982, et la Charte canadienne des droits et libertés, à l'article 33, stipule qu'il n'y a, qu a pas de loi ici, il abroge, l'article 33 abroge la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada. Mais il faut qu'ils garde ça secret par l'article 24 de la même Charte canadienne des droits et libertés. Ils n'ont pas le droit de dire que l'article 33, qui est la clause dérogatoire, ici au Canada, abolit la suprématie de Dieu et la primauté du droit au Canada. Plus de droit, plus de loi. Parce que le mot « loi » veut dire « droit ». Le juge Tremblay, hein, le juge Mario Tremblay, Tremblay numéro JT 1300, hein, il sait ça, il est au courant de ça. Il connaît toutes les lois. Pourquoi il n'a pas dit à Mario Talbot en lui disant, Garde, tu vas te constituer un avocat, tu vas dire à ton avocat d'appliquer l'article 1 du Code civil, d'appliquer l'article 1, de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Et à partir de là, vous allez faire reconnaître par votre avocat l'application de l'article 238 du Code criminel, qui dit à quel moment un enfant devient humain. Vous allez dire à votre avocat d'appliquer l'article 14.36 du Code civil, qui dit qu'une personne raisonnable qui lui parle actuellement, qui est son client, c'est une fiction, puis il le sait, vous allez dire à votre avocat que l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité stipule qu'une personne physique n'a pas d'entité n'existe pas. Et finalement, pour faire une histoire courte sur tout ça, l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé publique et des services sociaux du Québec stipule qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race, ni peuple. Et dans cet enregistrement de déclaration de naissance vivante, numéro 149-844, qui est mon numéro à moi, dans lequel ils ont ajouté à Jacques Joseph-Antoine, puis ils ont oublié le, le nom Pierre, vous comprenez, Jacques Joseph-Antoine, ben ils ont rajouté un nom de famille parce que ce n'était pas le nom de baptême, ce nombre de baptême il y a pas de nom de famille. Et quand vous allez dans l'espace où c'est écrit le nom de famille, c'est bien écrit que c'est un surnom ou nom de famille. Et dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante, vous êtes obligé de rédiger le nom en, en lettres moulées. Vous êtes obligé. C'est là qu'ils ont créé la personnalité juridique. Est-ce que votre avocat va vous le dire est-ce que le juge Mario Tremblay, numéro JT 1300, va le dire? Il envoie actuellement Mario Tremblay hein, pour se constituer un avocat, puis Mario n'a pas le choix de dire oui, sinon, écoute, ils vont le remettre en prison. Mais Mario a demandé sa sûreté, mais je ne vois pas la réponse de Mario Tremblay pour accorder, du juge Mario Tremblay, pour accorder la sûreté à Mario Talbot, en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la, de la personne du Québec. Mais savez-vous pourquoi il ne veut pas le faire? Parce que Benoît Pelletier, un ancien député du bloc québécois, a déclaré à l'Association canadienne du droit constitutionnel, puis ça j'ai la déclaration formelle, là c'est tout simplement c'est rédigé, c'est public, dans lequel il a déclaré que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle est quasi-constitutionnelle au lieu de dire qu'elle n'est pas constitutionnelle, l'hypocrisie des avocats dans les termes, dans l'utilisation des termes, c'est quasi constitutionnel. Donc, le juge Mario Tremblay, actuellement, avec la greffière Émilie Vermette, sont coupables présentement de prolicides, de crimes contre l'humanité, parce qu'ils protègent la loi sur... Euh, euh, comment il appelait ça ici euh, euh, sur les laboratoires médicaux, la loi L-0.2, il protège le fait qu'un fœtus, c'est un défunt, et que ça, ça confirme l'application dans le code criminel des articles 223 et 238 du code criminel, qui stipulent à quel moment l'administration de la justice a décidé qu'un enfant devient un humain, à quel moment donc, c'est dire qu'un enfant, durant toute la, la grossesse de la maman, durant la gestation de la maman, durant la croissance de l'embryon qui devient un fœtus, qui devient un enfant fétal jusqu'à sa naissance, ce n'est pas un humain. Le prolicide, c'est un crime contre l'humanité, et c'est accepté, et c'est adopté dans toutes les lois que je viens de vous énumérer actuellement, autant dans le Code civil, dans la Charte des droits et libertés de la personne, dans les, la loi sur les laboratoires médicaux, dans la loi sur la faillite et l'insolvabilité. On s'entend bien. Dans le Code civil, c'est l'article 1, ainsi que l'article 1436 du Code civil. Et c'est le barreau qui a tout adopté ça, c'est les avocats du barreau qui ont siégé à Ottawa comme à Québec, c'est eux autres qui règnent partout au Canada, et ils sont tous coupables de policides s'ils ne font absolument rien pour régler, pour enrayer, pour supprimer tout le fait qu'ils ne reconnaissent pas un être humain qui possède la personnalité juridique. Et je n'ai jamais dit au gouvernement d'effacer, de supprimer, de radier ou de renoncer à la personnalité juridique, mais vous allez donner des droits et des biens, surtout des biens, à la population qui est propriétaire du Canada. Vous, vous êtes les élus, vous n'êtes pas les propriétaires du Canada. Les gouvernements, la législature du Québec, qu'on appelle l'Assemblée nationale, qui est enregistrée au bureau du registraire, des entreprises et des biens non réclamés, c'est une propriété de revenu Québec, et l'Assemblée nationale est assujettie, elle est soumise à Revenu Québec, comme la Cour du Québec, comme Mario Tremblay de la Cour du Québec, comme Émilie Vermette de la Cour du Québec, qui est greffière, dans le dossier de Mario Talbot au dossier 200-01-211-954-171. Donc, imaginez-vous le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Mme Murphy, Annick Murphy, Comment elle va pouvoir se débrouiller là-dedans si elle-même protège le crime? Comment peut-elle se démerder là-dedans? Pareil comme Mme euh, euh, Karen euh, Russell, qui se trouve à être euh, le, au département des de, pénal, hein? on, on appelle ça le service des poursuites pénales du Canada, le SPPC, c'est elle qui était à la direction de ça. Et elle aussi doit répondre de ça du prolicide, du génocide commis par l'administration de la justice. Parce que tu ne peux pas blâmer un citoyen parce qu'il ne, parce que le citoyen ne sait pas qu'il n'est pas un humain dans l'administration de la justice. Vous allez voter là, à l'automne prochain ici au Québec, mais il n'y a rien qui est utilisé dans la loi qui permet à un humain naturel comme... Joseph Mario Hermel d'aller voter pour Mario Talbot qui a un numéro d'assurance sociale alors que Joseph Mario Hermel n'a pas de numéro d'assurance sociale. Vous comprenez? ça, là. Et l'immatriculation d'assurance sociale, c'est ça qui vous permet d'avoir un compte bancaire et de payer des impôts. L'impôt, ça ne se paye pas en billet de banque, d'autant plus qu'ils disent bien qu'il n'y a pas de loi. Dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec, ils disent bien la loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Allez-vous envoyer de l'argent en billet de banque à cette gang de voleurs-là? Savez-vous qu'un avocat et un juge qui payent des impôts alors qu'ils savent qu'il n'y a pas de loi ici, deviennent les complices et deviennent des criminels les mêmes voleurs que ceux qui vous volent? Savez-vous ça? Parce que ces gens-là connaissent toutes les lois pas moi, pas vous. Eux autres connaissent toutes les lois. Ils ont fait la faculté de droit. Ils ont fait l'école du barreau du Québec. S'ils payent des impôts, c'est des bandits. Puis s'ils vous disent qu'ils n'en payent pas, pourquoi ils sont oubliés? Pourquoi qu'ils vous emprisonnent parce que vous, vous avez décidé de ne pas en payer parce que vous savez qu'il n'y a pas de loi ici? Moi, on m'a mis en prison. OK? Le 12 décembre 2014. Sous la matricule SHE034959-14. C'est mon libéré au mois de janvier 2015. Et quand j'ai demandé qu'on me libère euh, plus tôt, au lieu d'être euh, emprisonné jusqu'au 25 janvier, qu'on me libère euh, le 1er janvier, le 1er janvier, ils ont refusé. Pour quelle raison ils ont refusé? Parce que je leur ai demandé qu'ils qu rédigent l'article 1, de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, qui dit loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, et que les autorités carcérales, que le, le ministre du Revenu et que le premier ministre signent le document, puis là, je leur ai promis, j'ai dit aussitôt que vous allez tout avoir signé ça, je recommence à payer de l'impôt aussitôt que je suis libéré d'ici. Je recommence à payer de l'impôt, ils n'ont jamais voulu. Ils sont venus, ils ont dit ça a été refusé. Donc, en plus d'avoir refusé ça, ça veut dire qu'ils ont le droit de re renoncer aux lois, ils ont le droit de ne pas respecter les lois, ils ont le droit de ne pas nous donner notre sûreté, qui existe, et qui vaut entre 5 et 15 millions par tête ici au Canada. J'ai toutes les preuves de tout ça. Puis en plus de ça, j'ai fait une petite, une petite enquête là-dessus, et vous savez que euh, la France... Euh, ils ont un site sur lequel vous pouvez quand même, par rapport à votre description, savoir combien vous valez. Et euh, quelqu'un qui est minable vaut environ 5 200 000. Et quelqu'un qui est, qui est assez honorable, là, qui est très honorable, vaut 5 800 000. Ça, c'est les montants de base que vaut un Français en France. Donc, ça, ça veut dire que ça se commerce. Ça, ça veut dire que debout sur deux pattes, un humain, ça se commerce. C'est une chose. Fait que je pense que vous m'avez ent entendu parler, et euh, là, ça c'est public, donc étant donné que je suis bloqué sur Facebook, aussitôt que vous allez l'avoir sur votre courriel, partagez-le à tout le monde parce que je ne peux plus aller sur Facebook. On m'a bloqué partout, Facebook m'a bloqué partout, partout, parce que Facebook voulait manipuler mon identité et me demandait de m'identifier à leur façon comme le fait l'administration de la justice ici. Facebook ne sont pas sortis du bois, eux autres. <coughs> Ils ont un milliard de clients qui peuvent éventuellement, du jour au lendemain, réclamer des millions de dollars. Parce que Facebook, actuellement, s'amuse avec votre identité et, et joue le jeu des gouvernements qui fait que nous sommes tous des choses sur Facebook. Là-dessus, bonne journée tout le monde. Salut.